Salut les globes Reporters, c'est Elodie, votre envoyée spéciale au Vietnam. Je suis bien arrivée de Paris après un vol de 10h25, c'est très long, le jeudi 29 décembre. Il était très tôt, mais déjà les Vietnamiens partaient au travail sur leur scooter. D'ailleurs, moi aussi, j'ai dû prendre le scooter et pour ça mettre un casque. Lui, c'est mon ami Ao. Je suis partie avec lui pour trouver une carte SIM pour pouvoir appeler les personnes que je vais rencontrer pour vous au Vietnam. Après la carte SIM, pour le téléphone, nous sommes allés échanger des euros contre des dong, la monnaie locale. Et vous savez quoi Je suis millionnaire en dong, évidemment. 100 000 dong, c'est 4 euros. Voilà, j'ai un téléphone vietnamien, j'ai de l'argent, et maintenant, au travail